Bon, ma petite sista, mauvaise nouvelle, on a reçu les réponses des maisons de disques, elles sont toutes négatives. Non, qu'est-ce qu'on fait On se casse Allez, on se casse. <rires> Par Dire merci aux jours qui s'élève ainsi qu'à la pluie qui tombe, merci aux plantes poussées par la sève, elles qui font la beauté du monde, je remercie la lune de briller, c'est à croire qu'elle veille sur nous, quand on titube tout débraillé, incompris par ce monde de fous. Merci aux couleurs du soleil couchant, à toutes les musiques touchantes, merci, au sourire de cet inconnu, au combat qu'on a perdu, aux copains trouvés sur la route, quand tout allait pour le pire. Nos galères deviendront sans doute nos plus beaux souvenirs. Merci, merci, merci à la vie. Merci, merci, merci à la vie. Merci, merci, merci à la vie. Merci, merci, à vie. Merci, merci, merci à la vie. Merci au pour, merci au contre. Merci pour ces millions de rencontres. Au patron qui m'a viré, je lui dois la découverte de ma liberté. Merci aux rues, à leurs impasses, pour les chemins qu'il a fallu trouver Merci pour les chants qui passent, ces beaux, ces florilèges de gueule cassées merci. pour les épreuves, miroirs, qui disent de nous ce que l'on refuse de merci. voir pour les victoires voulues, mais les plus beaux des combats sont ceux qu'on a perdus Je dis merci au temps qui s'écoule, et à ceux qui font leur part Bienvenue à ceux qui déboulent, et bonne route à ceux qui partent Merci Merci aux plantes qui nous guérissent, ainsi qu'aux abeilles qui nous soignent. Merci aux bocages, aux prairies, aux falaises et puis aux montagnes. Je dis merci à mes quatre roues qui me trimballent vraiment partout. Et si la vie est aussi dure qu'elle est belle, c'est en partie grâce à elle.